Moi j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Parce que nous voulons vous aider à vous développer et à vous épanouir avec nous, nous avons envie de vous faciliter la vie. Vous aurez donc le plaisir de voir que sur notre webshop, vous pouvez désormais payer via le système Klarna. Alors qu'est-ce donc Klarna va vous permettre de passer votre commande et de la régler au bout de 21 jours. Vous avez donc le temps de rentabiliser vos achats en prestation ou en vente avant de devoir les payer. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle.